Comme l'indique le plan de secours, nous allons maintenant calculer le champ créé par un fil infini par la méthode intégrale. Tout d'abord, nous allons étudier les invariances et les symétries pour simplifier l'expression du champ électrique. Et ensuite, nous allons mener à bien le calcul. Tout d'abord, posons les bases géométriques. Nous allons étudier un fil infini, ici disposé verticalement, suivant l'axe Z. Donc le vecteur unitaire, EZ, est dirigé verticalement. Le vecteur ER est donc dirigé vers la droite, horizontal. Et si on a besoin du vecteur Eθ, il sera dirigé, d'après la règle du tire-bouchon, dans euh, la feuille. Nous allons calculer le champ électrique créé en un point M. On va donc repérer un élément infinitésimal de fil au niveau d'un point P. Cet élément de fil, DL, va être égal à DZ et va créer un champ élémentaire au niveau du point M, qui va s'écrire DE. On va calculer ce champ élémentaire, et puis ensuite, par intégration, nous allons calculer l'ensemble des champs élémentaires créés par les portions du fil infini, et donc nous aurons le champ global. On va donc se placer dans un repère cylindrique. Pour rappel, le fil infini est un cylindre de rayon nul. On a donc le repère défini par trois vecteurs unitaires ER, Eθ et EZ. Au Procédons aux invariances. On a invariance par translation le long du fil, suivant OZ, puisque le fil est un fil infini. En effet, si on prend le point M, qu'on regarde la distribution, on voit un fil infini. Si on se déplace suivant Z, par exemple ici, qu'on regarde le fil, eh bien, on verra également un fil infini. Il y a donc invariance par translation suivant Oz on éliminera la coordonnée Z. On a également invariance par rotation autour du fil. En effet, si on fait tourner le point M autour du fil de 180 degrés, par exemple de l'autre côté, et qu'on regarde le fil, on verra la même distribution chargée, c'est-à-dire un fil infini. Il y a donc invariance par rotation, et on élimine la coordonnée θ. Après l'étude des invariances, on sait que le champ électrique en un point M s'écrira avec trois composantes, ER, Eθ, EZ, mais une seule coordonnée de dépendance qui sera R. Nous allons maintenant étudier les symétries, et les symétries nous les avons vues dans l'exemple où l'on a parlé euh, de l'effet des symétries sur le champ électrique. Donc on rappelle, on peut trouver deux plans de symétrie de la distribution, π1 et π2. Et ces deux plans de symétrie permettent de dire que le champ global est dirigé suivant ER. Et donc voici le champ global qui a été largement simplifié puisque nous avons une seule composante dirigée suivant ER et le champ qui dépend uniquement de la coordonnée R. Nous allons maintenant devoir exprimer le champ élémentaire en un point M créé par une portion élémentaire de fil. On va découper donc le fil en segments élémentaires, et on cherche le champ créé par un segment. Le fil étant dirigé suivant Oz, Z, l'élément infinitésimal de longueur, DL, est égal à DZ. D'après la loi de Coulomb, on sait que le champ élémentaire vaut DE, égale dq sur 4pi epsilon 0 PM3, fois le vecteur PM. On regarde que ce champ, au niveau du schéma, est bien dirigé dans le sens du vecteur PM, en supposant, nous ne l'avons pas dit, que la charge dq est positive. On va projeter ce vecteur élémentaire, DE, sur l'axe ER. Pourquoi on fait cela Parce qu'on sait que le champ global est dirigé suivant l'axe dirigé par le vecteur ER. Ainsi, au lieu de sommer les vecteurs élémentaires DE, on va sommer uniquement les projections de ce vecteur élémentaire DE sur l'axe dirigé par le vecteur ER. Donc au lieu de sommer des vecteurs, on va sommer des scalaires. Ce sera sûrement plus facile. Si on projette sur ER, on fait le produit scalaire entre DE et ER. On va donc remplacer dq par lambda dz. On a toujours au dénominateur 4 pi ε0 Pm3 et puis le produit scalaire PM scalaire ER. Pm scalaire ER, c'est la projection de PM sur ER, l'axe dirigé par ER. Si on projette PM sur ER, on voit que nous obtenons le paramètre petit r. Nous avons reporté notre résultat ici. Maintenant, si on observe attentivement le schéma, on voit que trois paramètres jouent le même rôle. PM, Z et alpha permettent de repérer le point P par rapport au repère. Et bien cet angle alpha a été introduit justement parce que nous allons le garder pour pouvoir faire l'intégration. L'intérêt c'est que si jamais on avait intégré avec des Z, eh bien nous aurions une intégrale avec des bornes infinies puisque le fil est infini. Et nous allons voir qu'avec alpha, les bornes ne sont plus infinies. Et ce sera plus facile d'intégrer de cette façon. On va donc réduire les paramètres, et donc nous allons exprimer tout ce qui dépend de alpha en fonction de alpha. On va pouvoir écrire que cos alpha c'est égal à r sur pm. Le cosinus est égal au côté adjacent sur l'hypoténuse, donc pm qui intervient dans le champ élémentaire va être égal à r sur cos alpha. Nous avons également le Z, qui repère le point P par rapport à l'origine du repère, qui est égal à R tangente alpha. Et cette expression va nous permettre d'exprimer DZ en fonction de D alpha. Pour faire cela, il faut dériver, ou différencier plutôt, cette expression-là. Donc, on imagine par exemple que la fonction ici s'appelle Z qui dépend de alpha, et on dérive cette fonction par rapport à alpha. On a donc dz sur dα, d'après la notation de physique, la dérivée de z par rapport à alpha, qui va être égale à r fois 1 plus tangente carré alpha. Mais on sait aussi qu'il y a une autre expression pour la dérivée de tangente alpha, qui est 1 sur cos carré, et c'est celle qu'on va utiliser pour écrire que dz, l'élément infinitésimal de longueur dz, est égal à r sur cos carré alpha, élément infinitésimal d'angle dα. Il n'y a plus qu'à remettre toutes ces expressions dans l'expression du champ élémentaire. projetée suivant le vecteur ER. On avait DE scalaire ER qui était égal à lambda DZ kpi epsilon 0 PM3 fois PM scalaire ER. On remplace. On va avoir la projection de DE sur le vecteur ER Ça va être égal à lambda R sur cos carré alpha D alpha. C'est l'expression de dz en fonction de d alpha. On remplace le PM3 par R sur cos alpha, donc au cube. Et on a PM scalaire ER qui vaut R. Et on obtient finalement lambda cos alpha d alpha 4pi epsilon 0 fois R. On va maintenant devoir intégrer. On somme donc tous les champs élémentaires. Encore une fois, les projections de dE sur le vecteur ER. Pour considérer le fil infini, on va intégrer sur le paramètre alpha de moins π sur 2 à π sur 2. En effet, si on regarde le fil infini depuis le point M, et eh bien si le fil est infini, l'angle va tendre ici, l'angle alpha va tendre vers π sur 2. Et de l'autre côté, l'angle va tendre vers moins pi sur 2. Mais comme la situation est symétrique par rapport à l'axe horizontal, on va pouvoir intégrer de 0 à pi sur 2 et de multiplier le résultat par 2. Voici ce que l'on obtient. La composante ER dépend de R, du champ global. C'est l'intégrale sur le fil de lambda cos alpha d alpha sur 4pi epsilon 0 R. On intègre de moins pi sur 2 à pi sur 2, ou 2 fois 2 0 à pi sur 2. La primitive d'un cosinus, c'est un sinus. Tout le reste ne dépend pas de alpha. Le lambda est bien sûr la densité linéique de charge, et le petit r permet de repérer le point M, mais ce r est fixé puisque le point M est fixé. Donc primitive de cosinus égale sinus entre 0 et pi sur 2, et le résultat nous donne lambda sur 2 pi epsilon 0 fois r. Voici le champ global, em en vecteur est égal à lambda sur 2pi epsilon 0 r fois le vecteur unitaire er.